Mouais pas qu'à ou ça, mouais celle sans lit. Mouais pas qu'à faire out ça, mouais celle sans manchette, mouais. Mouais pas qu'à ou ça, mouais celle sans lit. Gardons-moi, <laughs> calais, messieurs. Mesdames, mademoiselles et messieurs. Les moun chita chaque jour. Là-bas, ou menti. C'est un travail, il a fait dans cerveau, Parce que, gon matin qui bral arrivé, Menti ayo li tab la, pral passé pour la vérité. Gon série de neg nan pays d'Haïti c'est chaque jour, yop faut comprendre Haïti pauvre. C'est chaque jour dans l'international, des gens moun yop payé pour sortir des Atik, débarquer de dans l'eau ni faire leur faut comprendre que moun ap mouri ensemble avec Grand Gou nan pays d'Haïti. Mais ça qui grave la peut pas ici malgré niveau grand gouillep expliquer ou qui gagner dans le pays d'Aïti, mais on pas jamais suspend importer diri qui côté nous joindre l'argent pour acheter diri ça yo pour manger ou pas chambre poser tête ou question ça ça Yon yo toujours faire comprendre que nous pas ka mettre sécurité dans le pays ya c'est moun pour nous joindre qui pour venir sauver nous en bas mes gangs yo mais il y a une série de dans le pays, qui a des problème de sécurité, ou pas de monde qui ou pas de qui mais Mais vous comprenez pas ça tout Mesdames et messieurs, il y a autre category, gens qui toujours a c'est blanc qui ne peut pas faire le pays. Pendant que vous ensemble avec blanc chaque jour, Madame, yo kay y yo toujou nan ambassade Frère Maxem kap koutem moun sayo son bon bêtise yo ye moun sayo kap di nou jan de causer, sayo Toute la sainte journée ou ka poyo nou ou ka y a gon acte de naissance haïtien mais c'est yon bon mercenaire étranger qui transforme tèt yo en haïtien Mesdames, mademoiselles et messieurs oligaxayo yo, yo mérité yon ont kalé tout Jeudi a fait exactement 22 de mois, depuis Oligate nampets sur mettez ensemble avec une coalition, mettez ensemble avec une coalition professionnelle, carreau, y'a payé mercenaires colombiens, haïtiens, américains, dominicains, ont assassiné l'assassiné président Jovenel Moïse, en dedans la Kaili vingt mois, résistance sans vingt 22 mois, nous continuons à demander justice pour président Jovenel Moïse, pendant toujours été vivant, notre tête, chagrin, haïtien. Bois mesdames, mademoiselles et messieurs. fok président, joue justice. Fuck, maître d'orval, justice. fok Diego Charles, justice. fok Antoinette, Duclerc clair, justice. Justice pour pays d'Haïti. Bois calais, n'a continue à avancer. Frère Maxime Capcoutem, moi, dis bienvenue dans le journal Tout Haïtien Connecté. Foucault, zami, info, power, qui rentre la caille. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'enouille. Encore une fois, merci. Merci parce que vous faites une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou et patience. Ou. Merci parce que vous Merci parce que vous abonnez. Et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une fois, si vous êtes channel sur la chaîne, pas à activer la cloche de notification pour pour pas rater aucune vidéo. Zami Pau Foucault. nouvelle. Mon amyo, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté. N'importe côté où y est, depuis où c'est haïtien, ou doit connaître tout ça qui a passé en Haïti, ou à l'étranger. N'oubliez jets. Pas like. abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là capable d'avancer. Zami Pau Foucault. Mesdames mademoiselles et messieurs, c'est pas seulement bandit à sa patio qui pou joindre bois calé. Gond seri de nèg nan peyi dahiti yo fè tout vil yo a nou menti moun nou vote moun ki nan tout institution nou yo yo fè tout vil yo a nou menti et sa vinn fè yo vinn fè travay nan sèvel nou frè sè byen aimé gòn matin nou rive nou aksepte menti a pou la vérité si ou retenon kay, yon moun a plé, plé de diou, nois sa, sa se blanc, sa se blanc, sa se blanc, sa se blanc, gon matin kaprivé, wap sezi wè, wap di pren bagay e, e, blanc sa pou mwè, e, malgré le noir peu païsien. sa veut dire li font travail nan tétou, ki papiti, et avant ou arrive le travail sa, li fe pou le dans nan niveau a, Mbakache di ou un pile, un pile gymnastique que wap fait. Et heureusement, moun qui te qu'on a nou depuis 1900 jamais. Haïti, pauvre. Haïti, nou pa ka mette sécurité. Haïti, eh bien, pape j'aime stable. Nou pa ka, nou toujours grand goût, Haïti pa ka fanyen, Donc, fuck nou toujou jouons nou aide, aide, aide, aide, qui bougerait tout bagay pour nous. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, les mouvements bois boakalés s'a lancé. Mbakache diou gens de monde ce mouvement ça ba yo en pile en pile problème L'important important pour que ou tendez message ça yo message qui si fort qui chargé ensemble avec vérité là dedans Mesdames, mademoiselles et messieurs moi ou prêtez-moi attention atans, pendant que ou à partager vidéo ça parce que l'important important nan moment pour chaque haïtien des message ça et comprendre quantité menti Oligak international passe prend dirigeant nous yoban chaque jour pour faire nous accepter ensemble avec situation na vivre journée aujourd'hui. Et si que nous prenons manchette contre bandit qui kap nous, faut que nous prenons nous tout contre oligak sa yo, contre politicien microbe sa yo qui empêche nous vivre dans propre pays. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en nous suivant ensemble. Et L'autre a dit, monter sans arrêt, finalement ils finiront par quoi? Vous comprenez ce qui te dit ça? Ce ne sont pas les mots directs, mais c'était Adolf Hitler. Baille sans arrêt, il y a quoi on l'a quand même? Parce qu'il y a tellement de temps, débats dans les oreilles, il y a finalement quoi? Effectivement. Et frère et sœurs bien-aimés, pour te commencer ensemble avec dossier insécurité, pour te commencer à rabaisser la police. Rappelez au travail, ancien président Chambétrand Aristide défait. ZPT dans Cité Soleil, eh bien, li prend yon policière. Pendant la police li même à bataille pour mettre sécurité. Eh bien, policière Christine qui te fait partie de Cotej président, qui t'a le cité soleil, eh bien, Président, y que pour policière la baye. chef de gang nan l'armée pour faire la paix. Policière l'a dit non, monsieur le président. Ou pas bagaye comme ça. Si moi c'est force légale, mon zam illégal nan mel. Eh bien, qui ça pou la pour le faire en va? la non? la paye pour ça le fait et après ça m'a capable bali Président présidente bat d'otitine et puis il non trois fois Christine Christine Christine quelques jours après peuple haïtien yo pral jwenn li non ravine sous route frais yo assassinel et yo viol tout gouchon yo l'esprit pour faire accepter toute vie pour faire boucher ou pour de le senti. yo créé situation et puis yo di chaque jour yo commence travail laisse pour lui De quoi jour river pour ça pas ébranlé ou et quelques années après ou pral qui ça bandi a faire la police et ou capable de depuis là la police ta commencé yo commencé rabaisser Attends, ou pensez la facile pour, porte parole, la police, débarquer pour le vin, présenter ton bilan, pour le jouer avec les maigres moyens du bord Pour le jouer pou malgré la situation, ran, difficile pour la police Donc, c'est travail est un travail pour là, pour accepter toute vie d'entente. Même si la police prend formation sous formation, ni matériel sous matériel. Mais y a toujours faut comprendre, n'y a pas rien du tout. Pour qui ça au fait ça Yon façon les n'y a pas bon service pendant yo mange l'argent pour accepter peuple haïtien. On avancer. Et pile en et ces mensonges ont pour objectif de nous affaiblir mentalement et moralement. Mentalement et moralement. Bien aimé il y a non? Il y a non? Parce que je ne parle pas parler en Haïti non? Parce que le dame, si je ne parle pas parler, je ne parle. pas Mais si je parler, je ne pouvons pas parler. Je ne pouvons pas parler. Je ne pas Ça veut dire qu'il faut nous parler. Il faut nous parler. Il dites nous tout le temps, Haïti est un pays pauvre. Ou quoi ça? Haïti est un pays pauvre. Wow. Mm. Vous savez ce que je me dis, mes bien-aimés, bien. il n'est de richesse que d'hommes. Il n'est de richesse que d'hommes. C'est monde qui constitue la richesse. Si on doit Haïti son pays pauvre, Vous avez dit Haïti pas sans monde Effectivement. Et pourtant, le Nabgadé, chaque Haïtien qui va à côté, le brille, il prend tête de côté. Mm -hmm. C'est seul en Haïti, Haïtien n'a pas qui a réussi Vous ne rendez pas on nous compte de ça? Ah, non, soudain, d'accord pour dire moi. Effectivement. Vous de Aïssi responsable université dans tel pays. Aïssi responsable à gauche dans tel pays. Aïssi responsable à droite dans tel pays. Mais depuis son Haïti tout corrompu, tout visé, tout volé. Non. Vous pas IC de me comprendre. Aïssi grosse si dans tel côté. Aïssi responsable grosse cela dans tel côté. Mais c'est en Haïti, nous avons toujours fait la DKBS dans le rapport ULCC. Toutes ces volées, toutes ces gangs, toutes ces maulonettes, ça passé. Qui côté problème ça sorti? Chaque côté autant de gars ici, autant de sélites premiers, c'est ce qui a hmm. mené, c'est ce qui a fa fait le pi bien. Effectivement. Mais en Haïti... <rire> Il est difficile pour le réussir. Mais bien aimé, les richesses de notre pays sont accaparées par des mercenaires étrangers déguisés en haïtiens et puis au monopolisé. Alors quand nous parlons de richesses, nous parlons non seulement d'hommes, mais nous parlons aussi de richesses matérielles. Effectivement. Où qu'on met là, mais bien aimé? Nous sommes une île, pas vrai? Tout ce qui rentre ou tout ce qui sort dans le pays passe par la mer. Parce que quand il va venir un avion, un avion droit petit, ça veut dire que c'est pour poter. La mer est séquestrée en Haïti par une classe. Et puis, a dit nous sommes un pays pauvre. Mm. L'État n'a pas le contrôle de la mer, ça veut dire que nous ne sommes pas entrés ni sortis. Haïti n'est pas un pays pauvre. Haïti ne sera jamais un pays pauvre. Et nous comprenons qui j'en fait de temps en temps toujours un mauvais contrat qui est en embattable. Depuis pas qu'il un pour tout le monde connaît un problème là-dedans, mes bien-aimés. Amen, Alléluia, que bon Dieu. <laughs> Parole, ça yon papa, ici. Toutes les oreilles, si posées, tendez-vous. Contrat, en batable c'est une raison qui fait que les gens, ça y'a, j'ai expliqué où y'a. Ils ne jamais pour un pays stable. Et contrat, batable au papa, ici. C'est toujours contrat dans gouvernement de transition. <laughs> C'est toujours un contrat dans gouvernement de transition. Les contrats aussi signé ou pas est, parce que les gens qui a, qui c'est haïtien soit disant qui n'a ministère, qui n' primature, qui n' le tête les national qui était capable défendre de nous, pas lui-même lui ensemble avec reste gros couleurs. Les mêmes d'où son mercenaires senèlies, la p'traze, la parce que transition permet la riche dans deux, trois mois. Donc, ça pas fait un yé si le contrat, 27, 28, 30 l'année, sous tête, moi-même, ensemble avant. Pendant nous continuer à demander, pendant que nous pas qu'à jouer manger, yon fait nous payer à pauvre, tandis que même, la pauvreté a pas frappé Nèg sa yo kap rentre di nan pays d'Aïti, e jou yo ta wè ou fè 5 ou mou espe pa isien. A mbaka chè dou yo pral met pays a tête en bas. Et de jour en jour se genye, yo ap genye plus. Tandis que nous même na rentre plus nan misère. Kose yo apilou. Se tande ou ap tande kontrate si, Pourquoi? Parce que nous avons des ressources minières à nan plus finir. Mm -hmm. Nou genye pou nou revon. Et on dit nous Haïti ne produit pas. Exactement. Pourquoi ça? Oui. Bon, bon. Où dit Haïti ne produit pas, pas vrai? Mm -hmm. Pendant bagaille fait là, pas bagarre y a un la douane, pas vrai? Passant bah, c'est grand, y a traverser les frontières. On va manger chaque jour? Qui sort manger? Mm -hmm. Oh oh, Où t'es la kalaière? Hier <laughs> yeah, madame ça visite mais le moment a mon yam blanc. Hein? banane non, pas, tat, lè, la bon, le sans sauce. Vous ne m'a dit pas produit, mais bien, mais non pas dit ça. Et faire vous quoi ça, vous ne pouvez pas ici C'est foure yon foure le tête oui. Et fait ça, pour vous faire ça, c'est pour travailler comme si, du jour au lendemain, non? C'est pour travailler vous lever yon faire, L'Odia gens qui ont dit Haiti n'avaient pas de produits, ils l'esprit pour ça. Et au cas mesdames, mesdames, et messieurs, c'est depuis commencement 86 après départ du valier, une bon série de gaps ont été nan dans le pays. politiciens ont ensemble avec l'Occident, yo crasé production nationale. Par l'Occident, peut-être pas le patraque débarquer, les c'est nous qui mettons sans avec nous, fait faisons ça. Juste pour gérer l'intérêt personnel. Parce que avant, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça fait pour appeler à l'acheter, sans d'alma, pas ma, sa. se, se aït, si de qu'on ait des comme ça. C'est en Haïti, nous devons qu'on des sandales, les gens qui font des eh, nous acheter sandales dans le Pepe qui a pris rentrer, je ne dis pas pile, pas paquet dans le pays d'Haïti, pas de bagay comme ça. C'est boss taille, mais c'est toile ou acheter ou aller ou le coup de radou. Manger qui a pris comme ça dans le pays d'Haïti, pas de bagay comme ça, c'est travail, nous devons travailler la terre. Pour faire ça, eh bien, le régime qui a combat là, eux, eh. Il y a des tuiles. Et deuxièmement, il faut comprendre que facile. Au lieu que investi dans l'agriculture, il faut ça son travail. Il faut travail. Il faut pas son Il faut travail. Il Il faut et le on vient ensemble avec Malheureusement, dirigeant dirigeants ne pa pas là pour que yon mette contrôle, pour yon taxer sa ce qui a sorti de yo, wo, Eh bien, là, on vient, on vient, on vient, on moun on pral on vient, on la on là, Tibonit nous on vient, on vient, on vient, nous? vient, on vient, on vient, on vient, on vient, on vient, on Haïti ne produit pas ce n'est pas vrai. Nous étudions dans la géographie, nous sommes un pays essentiellement agricole et nous sommes encore essentiellement agricole. Mais yo maintenant tête ou que vous pas produit pour manger du Miami, pour manger du chaco, pour manger tout bagaille cap tout. Pardonnez-moi l'expression. Toute déchet cap dans le pays étranger. Effectivement. Et ça il faut quoi N'a étudiion bagaille livre et puis il faut quoi on l'autre bagaille c'est ça que passe, c'est, pas Et malheureusement, c'est On sert des monde qui ont connaissance, qui étudient, qui ont un gros doctorat. Ils arrivent sénateurs, ils arrivent députés, ils arrivent présidents. Mais malheureusement, ils pas jamais rien pour stopper ça. C'est ça que fait que, par Borisite, toujours toujours me reconnaître me capacité sénateur Yuri tortue. Mais, yon n'est que t'en cours. La tibonite pas de supposé nan état ça. La tibonite pas de supposé nan état ça. Parce que la famille, la tortue peut ici. Moun sa yopon, tout doit à fouillé, dans la tibonite, faut sénateur à au courant. Si le papa y benediction li fait, Journée jodi a wap de production nationale. Après tout temps t'en sorti en politique, et puis gade ta la tibonite. Gang tout côté paysan pa ka travail Est-ce qu'on va comment nègé yon visyeux peu païsien Comment yon fokouè nan grengouan, son lot et kit moun ki ka vin problème nan Et tout la 7 jounen, ONG apantre, la pote aide aide ed Ki kote nouye, vin ge plus moun grengou toujou Quand si te moun ki te grengou, en 2010, jounen jodianan 2023 Te toujou ge pil organisation ki te kon apote ed humanitaire. Est-ce que situation a changé? Est-ce que eh bien, Holy God, ça y est, on pas ici, pas méritons bois calé tout. Aïe aïe aïe, bon Dieu, parce en avancé. Oh, à <coughs> part où est-ce que écrit devant? <coughs> maintenant? Il y a maintenant maladie boudou. Oui? Effectivement. <coughs> Par ces bagayos, ces bagayos et grandi avec produits chimiques, avec engrais, avec un paquet de bagayos. de maladie je dis à jeune mon en Haïti a développé. Nous parlons de quoi de vous? Je dis, mais sinon parce que si autrefois la nourriture mm -hmm. était le meilleur remède, avec la tendance du monde d'aujourd'hui, on creuse la tombe avec ses dents. Effectivement. Pour qu'ils ça parce que nous t'es sains nous vivons sous le lit mais ils ont découragé nous manger ça le produit. Et ils ont rangé tout pour nous ne pas manger ça le produit, parce qu'ils ont barré toute route. Ils n'ont pas mis des structures pour... Ils ont mis des gangs. Ils tellement fort, papa ici. Nèg yo fo, lèm di yo fo ayo fo. Yo mette gang tout côté nan rentre sud. Gang monte, 17 route. Nan Jérémie, la absoti, banan sorti, ban nan sorti, pou sorti manje Yo bloke rentre ça. Non non pèp haïtien, ou joine cacao, ou joine pois, ou joine noix. Yo bloke pati ça. Lò louest pèp haïtien, ou absoti sorti sou fond verette, ou joine chou, ou une pomme de terre ou une kawot, ou une pois ou jouen maï, yon metton l'autre gang à pe la. Et pendant gang sa yon kampe, dans chaque coin, fuck fok mwen di ou, yon même kontene dir yon pas libe libe, et amba kontene dir yon, ou jouen pil zamak pil bal. Est-ce que vous ça sa map di ou la phrase bien aimé Ge manje non seulement yon fin grase production, moun kap essaye kebe toujours mette gang pou déstabiliser Ou pas toujours, we bandi yon, leke yon pren pause soi-disant yon fè social, pe pa Ki Qui diri ou yon marche bay moun? Diri bon goût. Lèd bon goût. <laughs> hein? Tout gang yon net ouè, gade nou gon e de poge, plus passe 200 sacs sac diri c'est diri la tibonite Non, c'est pas dire la tibonite. C'est diri bon goût. Côté aujourd'hui, je ça. Gang yo, peuple haïtien. Gang yo, mettre frères et sœurs, bien aimés. Pour, pour manger produit en Haïti, on a fait l'expérience avec Fonverette, mais bien-aimés, quand on a organisé la foire des oignons. Où sont j'activité ça Après la foire des oignons, j'ai été voir un grand businessman en Haïti avec qui j'avais contact. Mm -hmm. Li importe, zon yon. Li vende yon pa kèse. dans mm -hmm. son nan business li m'dil. Mouen gen possibilité pou m'fou nous zon yon pays en quantité. qu'on ap kapap pour pou vende ni gade, m. gade m de la tête au pied. nous zon yon pays y a pas intéressé m. Effectivement. Y pas intéressé. Pour y'a l'intéressé là. Est-ce qu'on comprenne papa ici? ay ah, bagay la di Effectivement, il faut tellement de baies. L'automne des papa ici m'a préparé pour une bagaille extraordinaire. Depuis décembre, Bolivie a fait un temps de check-out. L'offre de check-out, depuis décembre, après la première semaine, le mois de janvier, où pral préparé pour piquer terre, pour tracer terre, et non seulement ça tout, pour que tant mettre m'étefier. Deuxième, troisième semaine, mois janvier, et bien qu'on y a là on braille six mètres oignons, ouais six mètres et on braille onze oignons à tout. Pendant ça ou a préparé l'argent pour l'acheter en parce que faut qu'on vienne passer en grain dans zoyon et là pour va prenne prendre masse pas ici, pour le tombe dans avril zoyon on va bon pour racher ou racher zoyon on ou le planter dans l'autre côté de frêtes ta kou la kai gonzon qui relé bio gay et 4, Gen, a Si tout zone sa, Yo, Se zone yo plante zon yo Lo, Wale plante zon yon, Kote, Wale plante la pepa isien, Zone sa, Yo, Se plus common, Yo, Yon. E. Sa bien. Lo, Fin plante zon yon, Ou passe, Glonadeel, Si pie zon yon, Se, Ou rachel, Kote, Tou flatte, Yen, Pi, Wale plante, Non l'autre kote, Pour bali, Angre, Pour bali, fumier. Et puis l'opra pral prend, juillet tombe dans août et bien les ça ou pral récoltez-les. L'autre ou pral récoltez zon yon sont bagay choses extraordinaires. Tout le monde ensemble avec bout de couteau, ou pral rachète-les, yon mettez dans sac, et puis nettoyer les peu pas ici, pour mettre dans sac. Et puis, kounya là, pour mettre sous bête, pour aller mettre dans grand août Souvent... Je me dis que ça va tout vient depuis dans le jardin. Qu'on s'attouche, qu'on a boité, qu'on a sorti dans le jardin, qu'on a pour venir près de la ville, pour venir semblaison après ça, pour mettre dans le sac pour coudre, pour voir Evane. Ce que fait deux à trois fois par année, depuis que tu gagné de l'eau qui est disponible. Mais ça qui passe, moune ça qui importe zon yon à peu païsien, l'on manje yon zon yon qui sorti à l'étranger, ça senti passe sa m'ba konne. Mais zon yon pe yon, lèke ou ap manje ligon tigou douce. Ou ka ap koupe zon yon an kon et pi ou kale zon yon an, et pou voye nan bouchou ap manje. ce koubren sa m'dou la, et l'on fin manje zon yon a, ou pa fouti, bouchou pa fouti ge mauve sante. L'on mange yon ti salade zon yon, bah il a bon frezé se. Mais zon yon étranger, il tellement senti son bagay a pas. Ou tande de pasteur a di ou, li soti fon verret, nan fwa zon yon. <laughs> Et puis l'debake kon ton ki kon ap importe zon yon rentre nan peyi a. L'el dil konsage posibilite pou li jwenn zon yon, ou fè zon yon nan peyi a, li dou sa pa interese et mesdames, mademoiselles et messieurs, les zones ont en fait un en quantité, pas oublié, quand pile moun qui fait jardin, hein, et pas seulement font verre ka la baïson, la tibonite a baïson tout. Qui compte toutes les sa ça au le croisé, il aura le croisé dans quoi beau sale. Les mesdames, et messieurs, les en ont en un quantité. Malheureusement, l'État, parce que tout tu ça, pour que, dans chaque département, il le on, on, on il série de produits, pour tout pavine kwa bo sal, pour yon pas venir concentrer quoi, beau pour pas gaspiller un seul moment, donc, il acheter dans mes paysans, il mette l'on côté, si yon te yon on t'a une volonté. Il mette l'on côté, il conserve, et puis, les que, quand si t'es quitté, sous-marché, a commencé à réduire, et puis, l'État, lui-même, choisi revend, yo, papa, ici. Est-ce qu'on comprenne? Eh bien, ça, monsieur, ça, yo, qu'on te fait, là, que yo, même, yo, que fait, comment stock, zon, yo, pour rentrer, pour une vente, zon, senti, en un pays, y'a. Eh bien, qui ça qui passait, papa, Pendant, zon, yo, pays, en bras, bon. C'est même moment, yo, qu'on ait, diverses machines, kap sorti en province, cap, rentrer, dans la capitale, là, ensemble avec zon, et bien, group gang yon mette nan divers zon yon, yon fè gang sa yon tombe batay, tombe tirer tout yon moun. Et bien, le gang nan a batay, le machan nan soti, fon verret ensemble avec zon yon, disipou l'rive Portobris, li kapap pran 3 à 4 retan pepahisyen. Fon verret palon, c'est route qui pa ge. Et bien, l'elrive a parti de fon parisien, la pran tre ganti ou pral kwaz ensemble avec 400 marzo nan blok sa qui sait qui prend le passé là ça? Gang a tiré, machine n'a pas qu'à continuer pour suivre votre lit pour le débarquer quoi des bouquets après ça pour le rentrer porte au prince. Eh bien, cunia là, machine n'a obligé camper. Les machines n'ont pas ici un publié zoyon a pué. Zoyon ça Pendant gang nous avons fait divers jours à bataille, ils ont commencé pourri. Les zon ont commencé pourri, donc après deux semaines, machin ça, réci dans le marché, et bien, les zon ont tourné fatra dans le Et les zon ont tourné fatra, donc on s'y a de saison les passé, tout le monde a dit l'argent, a recommencé, et puis, yon même, stock zon ont acheté à l'étranger, ils ont venu ont vendre sans problème dans le pays. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous comprenez comprendre qu'on peut vous savez pourquoi, mes bien-aimés? Parce que la classe a qui est là, il pas besoin de la majorité. À bi bien. Il a besoin de deux, trois 3 pour maintenant quest caisse pour lui. Effectivement. Et puis, il bon système comptable. Et puis, toute richesse l'arrêter. Mais ça crée les facilités de tout produit. Il a de liquide, tout bagage. Il y a un paquet de manger. Pas la il n'y a pas de bagage comme ça. Il y a pas dans ça. Et frère, c'est ça, bien-aimé, malheureusement. Moun, nouvote yo, se moun ki ge konesos, mais se akuyo yo rete. Se tchou yo yo ye. Se moun sa yo ki re le bouclier système. Se moun sa yo, jovenel Moïse te di ou, li prè pou ke li ba yo 75 pou cent nan pouvoi. Se moun sa yo, jovenel Moïse te di m prè pou mba nou 75 pou cent, mais me mette ensemble avèm pou mkase système nan. Pour finir ensemble avec le système de baiser ça, mettez ensemble avec moi. Mais ils préfèrent collaborer ensemble avec Oli, Gak, les oligarques et hôpitaux pour tous les jovenel. Je Vous ne pas ça. Parce que, mesdames, mademoiselles et messieurs, moi-même, je moi marchais dans diverses villes, et provinces. Je me levé en province. Je suis ça qui relève le travail, la terre. Je me ça Je pays d'Haïti qui fait. Les moun di moun dit sa, ça, les grands goul, grands goul, grands goul. Et tandis que la caille moi papa ici Manje à gaspiller. Ça kon toujours faire mal les mois, moins bloke Port-au-Prince, pa pas capable passer pour balle province. Nan période pays lock pepa ici me rappelle de l'école. Non, me déguetant quitté l'école déjà. Ah, me déguetant terminé, pardon, pas quitter l'école. <laughs> me déguetant terminé. Donc pays lok ok, tout bagay chè ou pas ka joine comme tandis que la caillou provision t'ap voye pou ou le régime banane tout ap mi pa gen moun ki pou manger et tandis que gen grand gounon l'autre bloc son façon de fait pays, pour yo aller acheter vie banan, en République Dominicaine pour y venir vendre tant dis que là bon. pas besoin, yon pas besoin sorti dans misère, yon pas besoin sorti dans en Donc, sous pas prendre manche tout pour bailler monsieur ça yo, yon bois calé ou penser la bon pou Yon pas vle moun ki pi mal, yon au moins yon gen accès ensemble avec manger. Sous gen accès avec ak manger. Gen des bagages yo pap encore. Souge accès ensemble avec manger. Si que, yo investi nan pays ya, bon paquet de bagay yo pral acheter à l'étranger. Eh bien, c'est fait ou fait nan pays En pile nan nou ap bénéficier. En pile nan nou ap travail. Eh bien, kounyala, le gon gouvernement qui monte, sa, qui nan tête pays ya, sont haïtiens pour tout bon, qui reme pays d'Haïti qui décide de faire tout l'état à marcher. Gon série de neg, stabilité, pas bon pour yo se, se instabilité. Donc, les conseils yo pap ka pas ou peuple haïtien pou yo ba mil pou al manifester. <coughs> Alors, la pou la avec ou papa. Et ou pap met travail dans pays sa, parce que vous yo besoin moun manifester pou yo jouer. Vous Ou pense tout moun ou en an la rue 2000 jours yo prend en travail pou y al manifester Non. C'est travail, oui. pas Travail le Alors pour joindre moun sa, ou va le mettre travail Non mon cher. Hein besoin de stabiliser. avez besoin de fait ti doigts ou passer. Vous avez besoin craser la tibonite ou tande bon record qui ki pral faire. Ou pour mettre travail, qui côté qui bon Si investi dans la Tibonite, on toujou toujours pou payer stable pour que diria capable sortir la Tibonite, aller dans l'ouest, aller dans l'est, aller dans le sud, aller dans le nord, aller dans le centre, aller dans la aller tout côté. Mais, quand y a là, si c'est important, c'est normal pour un gang qui crée la Tibonite, qui pour empêcher les paysans de travailler, pour continuer à manger, Diriyah capable sortir à l'étranger, Fatra. Et ça, ouais papa, Faut comprendre, ça tout. À la tracade pour la papa. On nous donne beaucoup de mensonges sur nous-mêmes, mes bien-aimés. on dit, maïti déboisé. On paquet de statistiques qu'appelait de publier au 2% de couverture forestière sur Haïti. Qu'on ne pas ça, Où sont nos intellectuels, mes bien-aimés? Haïti, 2% de couverture forestière. Si possiblement bon, des fond d'agenda dans là ou quoi qu'on a un monde qui pas bon pied bois ou bien plante la là l'a difficile oui et c'est qu'on vit sans fleur ou qu'on vit sans pied faites l'expérience bon on n'a pas gain route pour aller mais l'autre quand on prend en province l'ou regarde quantité route ou traverser espace vert qu'on fait 2% seulement sous paysan le fait 2% seulement non seulement espace vert mais espace cultivable tout, oui couverture végétale c'est même grande quantité anseke, de banane on a des quantité oh, de pied cocoy euh 2% de couverture forestière et puis nous quoi et puis n'a minimiser pays pour qui ça parce que bon je dit on va passer la, tout nen dans la route même quand on font aller tourner de temps en temps va de dans rue on vont regarder Haïti pour pour si c'est 2% de couverture forestière on nous donne beaucoup de mensonges sur notre pays, mais bien-aimé. Hmm? On nous dit qu'Haïti fait partie des pays les plus dangereux. Hmm. Manti. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Monsieur Zéoubain doit dire qu'il est menti dans figure. Mensonges! Oh, pendant que vous avez dit Haïti dit ça, Haïti daté, puis vous même, vous là, vous avez fait l'argent, Vous ja. avez fait l'argent. Ja. Pendant que vous avez dit Haïti danger, Haïti, c'est Haïti, c'est là. Vous là, vous avez brassé dans le pays. Ou même qui n'a diaspora, ou pas fouti des sons pour venir investir. Yo créé yon peuple ou, yo fou acceptel, yo fourel nan tétou, et tandis que yo même yon a bien passé. Est-ce qu'on comprend comprenez, nous là? Pendant l'ONU a sorti rapport, 5 points combien million haïtiens pas ka manje, mais n'est-ce pas que chaque importation velvel pi l'plis toujours, l'vel ni piche, l'vel, l'vel, l'vel, qui est-ce qui mange Est-ce que c'est dans la LGT ou non <laughs> Ah ouais Il se sait pas où il ne autant de... Et vous pouvez faire, papa, il sait, il j'ai eu six mes gangs de tout côté. Yo ont été dans le dossier gang gang gang gang gang yon fo focus man gang. Ils fait focus gang Pour chita la ils ont des gangs, parler des gangs. Et puis ils ont même fait l'argent, ils ont fait l'argent, ils ont fait l'argent. Nous ne comprenons pas ça. Mensonge. Ou j'aime de un shooting en Haïti? Sans pas de gang, yon t'en donnes entrer dans l'école 17 si 20. Ou... Jamais. Mais dans le pays à l'étranger, toujours des bagailles. Ou j'aime de ça? Ou j'aime un psychopathe à l'ouen un champ motel depuis mois à l'avance parce qu'il y a pas activité pour blesser 50, et, et, et 500 moun tuer 54 avec des fusils d'assaut? Ou j'aime ça fait en Haïti? Bon, m'bralgou m'bagaye. Non, ça cap développé là, non pays ça. Chaque jour manifestation, chaque jour crase et brise. Comparé le à nombre de morts que vous avez aujourd'hui à s'il fait sens. Mm -hmm. Si y'a ici un tap tué, les gens, ça y'a fait? font il calcul, quand tu te de déjà, si chaque te pour un monde. ou d'après de peuple toujours? D'après mm -hmm. de peuple, non? Mais, c'est mettez ou un non situation pour payer, pour ne pas qu'à faire rien, pour pas bouger, pour ne pas parler, pour accepter à tout. C'est un homme qui ne peut pas ici. Lorsque vous avez manchette, après tout fait, ici, contre justice, battagne, invert, sécurité, nous ça, vous avez fait nous. Vous avez contre l'injustice, vous avez contre le kidnapping, n'a avez défendu notre contre l'insécurité. Lorsque vous avez pris la manchette, ça a bailli le problème. Ça a bouleversé. Vous avez de avec le faire. Parce que yon senti tôt ou ta, manchette sa karive nan podoyo yon. vous ka ponte si wash maman. Pendant yon fin doux territoire perdu, ou même wap, wap gade ou e comment pou te capable récupérer territoire qui di ki perdi yo Et bi, kou prenne si yon moun yon, yon pas d'accord. Mais c'est quoi l'histoire? <laughs> Adje, le Maxem kap koutem. Sa nou pa kou prenne men dirigeants yon for, yon gen capacité ah. OK. Et ça fait me devoir faut nous parler. Combien de temps, combien de temps prendre là On peut prendre 10 minutes. 9 9. 10 minutes, c'est 9 mois bois. Faut nous parler. Parce que faut nous conn côté nous et à côté de pour nous à côté là. Effectivement. Et nous devons aussi dénoncer le grand complot contre Haïti par l'Occident. Effectivement. On connait entendre paroles ça déjà oui. M'connu, on connaît, on m'en bourgeois, on gagne de l'épée répété, on. Depuis l'endéfin, bah, il y a l'homme, mais Napoléonien, cal, ça. Humiliation, ça. Pour nous prendre indépendance, nous. Eh ben, tout grand, on contre nous. Mm -hmm. Et on l'y contre nous, mais bien aimé. Parce que, faut y'au fait. Quand on compte, on dit, l'a compétition, moun qui gué, pas lié au bay prime. Nous gagnons, on et puis nous gué, dette. Eh, <laughs> eh, <laughs> eh, souffiel, moi, y'au tap passé. C'est Sophie elle moi on t'a passé. Attends mon président, me fin battre ensemble avo. On gagne et puis qu'on a la me pral payer encore. Payer pour faire qui ça Et malheureusement frère Maxime qu'a coûter. Ces monde ça aujourd'hui a. Et eux même qu'a voyer envoyé spécial toute la cette journée pour venir résoudre crise dans pays d'Haïti. Nous imbécile trop. Ces monde ça qui fait partie des corps groupes. C'est eux même qui décidé pour Haïti. On regarde nos dirigeants, hein, chez les ambassadeurs. Il <laughs> y a pas les français. Oui, nous te une discussion. En <laughs> Un discussion comment on discussion fructueux, pas ça. Oui, ils toujours pour fruit, fruits, même qui fruit, je ne sais pas. C'est monde papa eux peuple haïtien n'a demandé aide pour faire qui ça s'il pour venir mettre sécurité dans pays nous. On a quitté honte. À Oh oh Vous ne voyez pas que c'est le monde à l'envers mes bien-aimés C'est nous qui avons une guerre et nous qui des hum. Mes bien-aimés, les choses sont difficiles Mais vous ne parlez, oui Nous vivons sous un complot on complot côté de, de grandes institutions dans le pays étranger, de particuliers qui ont un budget pour mettre le pour y financer la déstabilisation dans le pays. Effectivement. Oh. Alors, malheureusement, suis dans la rue un bon soulier. Mm -hmm. Mais mon soulier paye, il ne peut pas mettre le bon âme 20-30 000 dollars. Mais chaque jour, je une balle pour le tirer. Y... Mm -hmm. Tu n'as -ti pas fait ni balle ni âme. Eh, Comment vous rentrer? Comment vous rentrer? Comment <laughs> vous fait arriver là? Comment yon ont fait arriver là Et gon avez tout série toute la section, vous entendez. Organisation ceci, organisation ça investi dans l'éducation, organisation ça investi dans l'élevage, organisation ça investi dans l'agriculture, j'aime bien manger. <laughs> ah, il y a la traque Kaboul avec, j'aime bien manger. J'en et malheureusement, gonserie de moun yopa j'en m'kopren. Parce nous tellement reme bien sans sou bagay tout pareil. Et puis c'est là prend nous. A tout autant reme bien sans sou ou pape travail. Et bien, c'est tout autant ou dépend des moun. C'est tout autant tout. Et bien yop rentré tout vie cause net. Passe tizam, passe tizbal. Vous comprenez, hein? <laughs> yo de temps en temps, il y a un fil auquel il Et puis, il y a bataille pour mettre la paix. Hein Binou débarquer, c'est pour la stabilité Haïti. Qui stabilité d'après vous-même Il y a rentré pour faire respecter droit des gens. Le droit des gens est Pour mettre sécurité, la justice. Il y plus de sécurité. Et même président, pendant qu'il l'a assassiné, Bah ici de complot pirate, parce qu'on a attendu. Ben Expliquez-moi. Expliquez-moi. Je vais vous dire, mes ben bien-aimés. Alors, goun, goun là, réfléchis, vous avez dernier bagage qui vous en train de réfléchir à ce qui est profondeur. Est-ce qu'on vous que tout le monde qui arrive au petit monde des affaires en Haïti c'est mauvais moun, Non. Non. Ah, vous me répondu? Sous quoi c'est oui, dis-moi oui. Eh bien, moi, je ne sais pas quoi ça. Et pourtant, vous ne présentez pas nous tous comme diable. Effectivement. Je vous représentez nous tous comme diable. N'importe qui qui rive dans tête baga là, l'autre là mette ma machin ensemble avec lui en face. Il parle de pour en l'aime en face. Effectivement. Parce que en face là, son métier, en face là, son job. Effectivement. Et ce job, ça, Michel Verville la fait. fait. <laughs> Mesdames, mademoiselles, et messieurs, militants dans le pays son sont oui Faites manifestation dans le pays son sont Oui. C'est une raison qui fait que ouais. les populations prennent décision, de en de des décisions, opération pour aller, pour voir comment les souffre en bas des gang dans le pays d'Haïti. Anel Belize pète, pété qu'on Non mouvement, ça pas bon. Peuple n'a pas été justice. Mais tant d'actes, Anel doula fait bataille, bataille, madame, qui côté bataille, je ne sais pas. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire mon sa yo manifestation en son Dieu oublié pour yo. Mettez mon dehors, gardez nous monter descend ba 1000 good, c'est là yo fait recette. Donc là où décide, prend manche tout pour bataille contre insécurité, ça va pas faire du bien parce que yo même, mêmes ils ont perdu job yo. À <laughs> la traque pour la avecité papa dans pays ça. Je vais vous dire les états unis d'Amérique sont à et, et, et, a 46e président, y a pas vrai Effectivement. Ils sont mm -hmm. 46e président a, et ça fait 246 ans depuis un indépendant. Et, et bien nous-mêmes, nous Ils nous un mandat présidentiel de 4 ans. Vous mm -hmm. avez un mandat présidentiel de 4 ans, ils sont indépendants depuis 246 ans, ils sont sous 46e président. Nous-mêmes Haïti, nous sommes 58 présidents sous 218 ans avec un mandat de 5 ans. <rire> <laughs> ça veut dire là, nous t'as supposé que plus petit président. Nous t'as supposé sous 17 à 18 présidents. Nous t'as supposé sous 17 à 18 présidents. Et tandis que nous, sommes un pas de 50 combien pour aller. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas jamais comprendre ça. Hmm. Je ne vais bah pas faire mathématiques, non, c'est section 10, me fait. Et je dois vous dire que j'ai changé d'école à cause des mathématiques. Parce que le premier, école quatrième, commencé à faire secondaire. Oui, me tape dans toujours. actuellement là, si me Parce que ces sections, c'est seulement le dégain. Mais ça, mes bien-aimés, vous pouvez réfléchir là-dessus. 246 ans d'indépendance, 4 ans de mandat, 46 présidents. 218 ans d'indépendance, 50 mandats, 58 présidents. 28 ans de moins, mes bien-aimés. Parce que vous présentez nous, tout le monde qui vient dans la tête, nous comme diable, et vous payez tout opportuniste, tout brasseur, tout vendeur de patrie pour venir en face chaque monde. Donc, et 15 à 17 présidents, c'est sauté de 86 à 2021. 2021, 2022. Donc, vous êtes capable de comprendre? Professeur bien-aimé, quantité président qui passe. Parce que, non, de 86 à 2023, l'on fait 5 fois, 5 fois 7, ça get 35. Ça veut dire, nous supposé prendre 7 présidents. 5 à 7 présidents. Il y yeah, a 7 présidents. Mais, en ce sens, l'on garde quantité présidents qui passe dans le pays d'Haïti par rapport ensemble avec les États-Unis d'Amérique. Et tandis que, président, nous, a plus de temps, parce que, nous même, c'est 4 ans, nous, même, c'est 3 ans, nous, même, c'est 5 ans, pardon. Donc, en ce se sens, nous, passons plus. Président, monte journée aujourd'hui. demain matin, bon groupe, moun, y'a, nan, dit, li pas, qu'à, faut, aller blanc, pour le président, ou, nan. <laughs> nous, fin, ventez, moun, et puis, demain matin, nous, dit, blanc, vine, pour le président, là. Et puis c'est ça lui-même, il a tant de pour que pou nous disions, venez prendre président, il vient prendre pour nous. On président monte journée aujourd'hui et demain matin, gon va qui l'équipe qui a commencé à parler pour dire comme ça que nous n'avons pas président sans jour pour nous faire ça, le faire. Mais pour pouvoir transition, mon n'y a pas de moi. 8 mois, 10 mois, la pingale nan savan nan, pièse moun ba di ebye, mè ki de n'a bali pou nouè, mè ki sal pral fè. 3 mois on président monte, getan ge mobilizasyon koman se fèt, li pa karete fon lale. Blan vin pran président ou nan. E pi même yo très très tre remè sa. E malèrezman nou pa jam koprèn sa. Episod an de anou pa kafon pa. Pi goun pe nou mè bien emè. Et quand on arrive quoi n'en Parce que si nous n'avons pas un changement de mentalité dans ce pays, nous ne pouvons pas faire une pot. Nous ne pouvons pas faire une porte. Il faut qu'on appelle là, il faut compter qui le fais comme ça. La dernière chose que nous voulons dénoncer face à ce entre guillemets. Vote que nous t'en cette semaine, là c'est les dégâts du passage des missions onusiennes dans les pays. Mission onusienne, mission onusienne. Chaque temps où pas son côté, vous avez vu une mal. Mm. Haïti vous avez toutes les amis, ça à la donne. Mm. Et depuis 2015, nous avons un problème ça. Là vous ne pouvez pas vous pour le oui. Et puis nous continuons des interventions militaires. <rire> à l'entrée à Kaboul avec Haïti, on a Et puis nous continuons à demander intervention militaire. Depuis qui a blanchi de mon Depuis qui a développé le pour ça Nous continuons à garder les dirigeants, nous, soi-disant, qui demandent intervention militaire. Nous fier, fiers pour dire sauf une intervention militaire qui est capable d'arriver à mettre la sécurité dans le pays d'Haïti. Ou ap gadan de Michel nan jou passe yo, ki tap di Jovenel Moïse, papa allemande intervention militaire pou vin pilete sacré. Papa de Saline, nou, jounè se li même kap dou. Si pas gon intervention militaire, pap gen sécurité. Papa isye, file chat ou pi red ndou pou vacabon. File manchet ou pi red pou vakabou A y rive, fon kite que Fok genou kale. Ah, nous capables. Mais ces gens, yon ont l'esprit tel pour accepter acte ak toute bêtise. Dernièrement, ministre de a débattu, livré, litouillé. Ils ont venu ensemble avec maladie. Plus passe 10,800 mille Haïtiens mourir dans choléra. Ils ont changé de dommage famille ça. yon. et ouvert tout, donc on a qui ça va venir. Puis ils ont avec ensemble avec. Nous sommes sérieux de moun qui de mouns, service, nous refusez pour responsabilité nous. Et puis, comme nous n'avons nou pas de mauvais coups de nous tombons plein après. Depuis les nous ni c'est dans le pays d'Aïti, il fait plus de mission pas l'État Haïti. Mission à gauche, mission à droite, mission devant, mission derrière, Toutes nous n'avons mission. Mission, mission, mission sous mission. Mission pour la paix, mission pour la sécurité, mission pour la justice, pas j'aime de justice, pas j'aime de sécurité, pas j'aime de stabilité. Mais gardez bien pour vous, pendant l'on là, pendant autant de... Ils ont fait plusieurs missions. Hein? Pendant nous même nous lançons l'opération bois nous filons les nous. C'est la première fois pendant six années qui sont passés. Ils ont passé une semaine passe par yon kidnapping. Nous sommes capables de mettre la sécurité dans le pays. Il y a un cher pour quand même, oui Effectivement. Écoutez, mes bien-aimés. Ces gens sont entrés en Afghanistan en octobre 2001. Vous mm avez -hmm. Ces gens sont entrés en, en, en Afghanistan en octobre 2001. Ils sont sortis en août 2021. Immédiatement, l'armée rebelle reprend. Qui sont à résoudre comme problème là? Dis-moi qui problème vous le résoudre? Dis-moi qui problème vous allez résoudre? pas grave, c'est pas grave, c'est Dis-moi qui problème vous le résoudre? Ou à l'an 2001, tournant en 2021. 20 l'année. Dis-moi qui problème ou à résoudre. Parce que, et qui boue te dit ou à le là, ou seulement déplacer, rr, bon, pas même temps nous déplacer l'envahir. L'ivine pi puissant toujours. Dis-moi qui problème ou t'a résoudre. Hm. Moi m'en dis-nous, qu'on ça pays pas développer pays, et pa pays pas développer l'autre pays, c'est pays qui développe tête là Aide pour sécurité pays ça pas cagé sécurité aide alimentaire grand groupe pa exemple résout dans pays ça problème grand groupe pa exemple résout dans pays ça aide pour économie ou par exemple économie qui font dans pays ici aide pour stabilité pays ici pa par exemple stabilité vrai Souvle, les kwem, kwem Donc, donc ici, moi même map toujours dit ou kwem a tout filel, tout nègre qui empêche aux vivre dans pays ya. map toujours tout ça à peine dernier avion mission, fin de voler, taliban reprend et, et, et, et, et encore. Mm. Effectivement. Vous avez résolu un problème Bien, vous avez Affaire, vous avez réglé. Côté l'armée, vous avez monté, vous avez fait ma carte, puis le matériel, ça fait que l'armée, ça, vous avez fait 20 ans de travailler ensemble avec elle. Il n'y a pas qu'à faire face carré ensemble avec les talibans. <laughs> Malheureusement, nous ne comprenons comprendre ça. Nous toujours à chercher des solutions plastiques. Mais nous ne refusons pas de résoudre le problème pour tout le monde. Cherchons des solutions et des solutions. Et nous avons une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est la même chose. J'ai dit à peu pas ici, quand nous arrivons là, nous résoudre le problème pour le bon. A priori, vous été rentré pour vous faire une fête dénoncer, pour yo chercher Ben Laden pour vous prendre le pas vrai. pas ne pas Ben Laden en 2010, en 2011. Vous mm. dit vous prendre. <rire> Et pourtant, vous aurez été jusqu'à 2021. Mm. Bien aimé, nous devons comprendre les choses. Haïti, je reste à croire qu'Haïti est un grand pays. Amen. Et la loin avant nous. L'on mange dans l'autre pays. Où est l'homme qui même Jamais mon cher. Je trois ans depuis que cherche un mango. Trois ans que un mango. Je ne joue mango qui a le mango? Haïti, après c'est ça. Trois Mango. Je c'est dans divers pays. Mango pas fouti douce, même j avec Mango Haiti. Ni pas fouti bon, même j'en somme avec Mango Haïti. Map chèche Mango, ma chèche kachiman, ma chèche Chadek. Ma fouti joigne. Donc, l'organe ça la kayou, yo même, yon a toujours créé moyen pour yon détruire. Et malheureusement, c'est moun dirigeants dirige ou la, encore qui tourne mes sene pour tout yé. Pour éliminer toute plante ça. Pour aller acheter suiti pour boue. Go travail yon fait nan tout. Ou ge pou levo ke yi tout grenadia ou mette nou kobay ou alvon. Yon même yon boue grenadia. Et puis ou même mou acheter un kè suiti ou entre la kayou. Pour aller brasser baiti moun yon. Eh, chris boulit moue. Alan traka pou la ve kaite. Ou ge pou tcheke ou mango. Mango assis Ou mango de sa sa yé. Ça, ça y est. Ou pas ka comprendre Mais l'eau tombe son mango francique dans le pays d'Aïti. c'est nous pas comprendre ça nous gè, mais yon même, yon tellement comprendre ça nous gè. Yon utilise quoi, malheureusement, nous, ça nous still continue à fonctionner ensemble avec nous, nous pas flanquer yon de yon, baye ou L'on pou kachiman dans le pays d'haïti ouah, on peut pas ici monde moun je pas Kashima ça commence mis sous pied et puis deux trois jours qu'il était lon kote. cachiment tellement mis wap gade poa cap détaché L'on tombé son grenadine L'on tombe son chadek. mais gros se gagne chadec là ou coupe tête l'on met ton petit cycle là avec un petit kiye wap choup choup choup qui cote ou je non kon comme ça que dans pays d'haïti l'a levé fin pour du riche là peuple ou tout plein, ou senti ou loup, tout sentou ta bataille Parce que y a des forces Alléluia, ge bon Dieu Yo mètre mm -hmm. le même genre Li mettre a... semblé tête coupée pa... Mais par contre y même goa Parce que c'est tellement béni Alléluia, ge bon Dieu T'en tellement béni, mes bien aimés Nous avons une culture de haut niveau Mes bien aimés Jodhia Swap Tondea, ce n'est pas de la musique haïtienne non mm -hmm. C'est de la musique importée mais la musique haïtienne pouvait être jouée dans n'importe quel salon de l'Europe et de l'Amérique. Exactement. Nous avons un haut niveau de culture. C'est nous pour ne pas quitter le disparaître. C'est nous pour ne pas quitter le disparaître. Et nous allons rentrer dans domaine pour pas mais mes bien aimés nous devons comprendre pourquoi nous sommes là où nous sommes, comment nous y sommes arrivés. Et comment reconstruire notre mental pour un nouveau départ. Mm. Nous avons prié, c'est vrai. Nous avons besoin de prier. Et moi, je vous le dis, consciemment, ça fait 30 ans que je prie pour Haïti. Mm. Et au moment où qui piège, Alors, je que prendre un, je vais le retirer. Je vais suspendre de prier pour Haïti. Au moment qui ça me dit, je vais suspendre prier pour Haïti parce que et si moi-même même si il y a 30 ans de prier pour Haïti, ça veut dire que la quantité de monde qui a prié pour Haïti, depuis que je on peux pas imaginer qu'il s'allie et qui quantité de prier qui a joué l'éternel pour Haïti. On mm -hmm. te dit faut nous cherchons l'autre Il faut nous cherchons l'attitude. Faut... Mais l'attitude, tout l'autre, ça n'a pas nous Si vous n'avez pas la prière, dedans n'avez pas joué tout. Yes. Eh ben, ça, découvrir, oui. bien, c'est ça que je viens oui. découvrir, L'homme bien il y qui parlé qui dit, parce que prendre dans la bouche tout le monde. Vous dit que vous dit que vous avez dit que vous la que nous avez dit que vous il nous Alléluia, que Alléluia, Dieu, que bon Dieu, papa que Avenir un pays pas dépendre de chrétiens seulement li dépend de bons citoyens. Les que bon, bon Dieu ou intelligence ak bon Jean lumière pour comprendre ça y a fait qualité Kom, komplo yo maré pour ke yo detun pour qu'yo kembe nou nan misère. eh bien, ou supposez lever pied ou pour sortir dans situation qui difficile. pa haïtien, moi encourager ou responsabilité ou et non seulement ça tout. Si vous remettez mes pays d'Haïti, en défend Haïti, en travaille pour Haïti, en bataille pour Haïti, parce que quel que soit l'autre côté où vous arrivez sous la terre, vous avez toujours été haïtien. Donc, bataille pour so so que Haïti sorti dans sa lieu là, je ou son fierté en plus soit gagné. À part de toute l'autre connaissance où t'es capable de gagner. Moi, je vous parce qu'on t'as suivi avec attention et merci pour fidélité ou ak patience. Ou. Continuez à mobiliser, continuez filer manchette tout pour déraciner l'oligacque et sécurité sous toute forme. Moi, vais en pile et nous pas M. Foucault, n'a croisé talent comme ça dans une vidéo. Bisous, bisous, one love. Rendez-vous à Pita, un pile dossier dans la République. Restez connecté, par à tes émissions 7 heures.